La gravissime, c'est Maurice, son parasol et trois belles nanas. Yes, bonjour. Bonjour. Je t'ai fait grimper au 7ème ciel. Il n'en peut plus. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Hein. Si, si, c'est vrai. T'empêches que j'ai grimpé avec le sac et la corde dedans. Ouais, ouais, ouais. On a bien profité, on a fait une bonne partie des ateliers et pour finir on a filé par l'arrêt la, de fêtière de, de, de derrière là, on s'est bien régalé. Oh, et puis il est patiné hein, celui-là hein. Nous sommes un institut médico éducatif et donc on accompagne 8 jeunes. Sur euh, ben, ce beau glacier. Vraiment au top, l'organisation, tout, génial. Je suis ravi de ouais. mon week-end, j'ai appris plein de choses, je me suis régalé. Et comment c'était là le pieu d'extraction Bien, bien, bien, parce que c'est long. Euh, pour une fois, c'était long, il y a le, le parcours une dizaine de mètres, quinzaine de mètres, ça valait euh, le coup. Et c'est bien, c'est bien. Et on descend dans le trou, c'est un truc impressionnant, c'est sympa. Oh ah Encore Ah, arrête, je tombe D'accord, faut que tu restes debout sur tes pieds, un peu écartés, et après tu vas planter tes piolets. Ouais, en fait tes piolets tu les tiens trop haut. Hein tu les tiens trop haut, c'est pas pour... Eh ouais, faut tenir la poignée. La poignée. Voilà, là c'est mieux. Bon. Vous allez où là Bah, ici. Piolet traction Ouais. Faut demander s'il reste de la place ou pas, sinon ça vaut peut-être le coup d'aller la rimer. Ça fait loin. Plaisir Toulon, euh, tout long, en plus le soleil aujourd'hui, ça c'était agréable. Moi j'en reste avec euh, plein, plein de choses dans la tête. Je crois que cette nuit je vais bien dormir. La gravissime au moins c'est l'été, et aujourd'hui c'est vraiment l'été. Maintenant on a fait la, la randonnée au col de la Girose. Hello. Hier on a fait des... la course d'arrêt difficile, l'escalade en grosse, et puis euh, le mouflage. Et qu'est-ce qui vous a plu Tout, moi j'ai ravi, je reviens l'année prochaine c'est sûr. Un frein d'une autre génération, parce qu'il est câblé donc il est beaucoup plus souple. Et il y a un plus grand débattement des cames, parce qu'il y a un axe double. Ah, l'artif. Ouais, ouais, franchement, moi j'ai bien aimé ça. C'était vraiment Après, le. J'ai brouillé sur les bras. Il n'y a de la technique, pas il y a vraiment servi des pieds, mais il servir servir des pieds. quoi. Et les... <rire> la prochaine fois, j'ai hein. étriers, ils sont pas là pour. Plus euh... avec les étriers. Pas pour faire joli. Hein. Sur les étriers là. Ouais, j'ai trouvé ça super marrant. Ah bon <rire> Et puis j'ai bien aimé le mouflage aussi. Ah bon. bon, plein de choses. On a. Fait... On a mouflé. Course d'arrêt, facile, difficile, avec crampons, sans crampons, escalade, remontée de rimaille, remontée sans crampons, fils 4 4x4 de glace, orientation, et puis voilà, PGHM avec tous les secours en montagne, protocole. Aujourd'hui c'était. Magique parce que tout s'est découvert et puis on a pu euh paysage le fait. paysage qui s'est découvert donc on a vu 360 presque et, et puis à loin jusqu'au Mont Blanc donc c'était sympa Bon bah génial l'année prochaine alors bah allez. sans problème Ça allez, allez, bonne allez. merci au revoir merci. au revoir